même des petits gestes, en fait, on met sa pierre à l'édifice. Le geste, il est petit, mais c'est pas grave, on le fait. Et je me retrouve euh, voilà, dans ces idées-là. Des idées, on en a plein, mais après, il faut les mettre en œuvre. Et donc, c'est là où il peut y avoir un décalage entre la réalité économique et tout ce qu'on aimerait mettre en œuvre. La meilleure manière de euh, vouloir euh, faire que les gens euh, prennent conscience ou modifient leur comportement, c'est de leur donner envie, de ne pas les culpabiliser et de rendre les choses simples. Donc, euh, même quand je suis en désaccord avec euh, certaines personnes, je reste sur de l'humour. Je ne vais pas réussir à les convaincre, elles ne veulent pas, elles veulent pas. La mise en œuvre de ces actions, en fait, elles sont toutes simples et que ça ne demande pas des moyens euh, énormes, euh, une énergie euh, importante. En fait, il faut juste avoir envie de faire avec ses voisins, de faire avec euh, d'autres personnes, et euh, on arrive à faire des tas de choses. On intervient sur l'ensemble du territoire de Rennes Métropole. Alors quand euh, c'est sur Rennes, on se déplace en vélo, on a une charrette, hein, pour mettre éventuellement les composteurs que l'on transporte. Nous on est là un an. On va faire ensemble toutes les étapes en fait, puisqu'il y a plusieurs composteurs sur une aire de compostage. Et donc on va manipuler la fourche avec eux, leur apprendre à apporter de l'oxygène, les bons équilibres dans un composteur. On leur explique toutes les petites bêtes euh, qu'il y a dans, un, voilà, dans, dans, dans le composteur toute la vie et la manipulation de la fourche pour transférer d'un bac à l'autre le compost. Et une fois que le compost est prêt, il est réutilisé sur place, donc sur les espaces verts de la copropriété. Il y a toute l'éducation aussi à faire auprès des enfants, le retour au sol, etc.